Il y a quelques temps, j'ai reçu les La Sportiva Bushido 2 Gore-Tex, c'est cette chaussure-là et je me suis dit, je n'ai pas encore parlé du Gore-Tex sur la chaîne. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est adapté pour le trail Comment l'utiliser C'est parti, on voit tout ça dans cette vidéo alors avant de parler du Gore-Tex, on va parler un petit peu de la chaussure. Cette La Sportiva Bushido 2 Gore-Tex, elle va être adaptée pour les terrains qui sont vraiment rocailleux. On a une semelle qui est quand même assez dure, assez rigide, qui va bien vous protéger le pied. Et la protection, elle va se faire aussi au niveau du Gore-Tex. Alors on verra tout de suite... Qu'est-ce que c'est que le Gore-Tex Vous avez une belle protection aussi à l'arrière du pied, vous sera serez bien maintenu, une tige quand même relativement basse, un lassage qui est vraiment très efficace. Les lacets sont souples, j'aime bien ce genre de lacets qui sont un petit peu élastiques mais pas trop. On a aussi une chaussure qui est assez fitée, assez, assez fine euh, et qui moi me correspond plutôt mais ça, ça va dépendre de votre pied donc sachez-le, c'est fait plutôt pour les pieds qui sont un petit peu fins. Euh, voilà, vous avez un pare-pierre voilà, l'accent sur euh, cette chaussure là c'est vraiment euh, la protection voilà, maintenant que je vous ai présenté euh, cette chaussure très rapidement je vais vous parler de la technologie Gore-Tex alors qu'est-ce que c'est que le Gore-Tex et eh bien en fait c'est rentré dans le langage quotidien on, a, on parle de veste Gore-Tex de membrane Gore-Tex, mais voilà, c'est une membrane, et en fait le principe du Gore-Tex c'est que ça ne veut pas laisser passer l'eau, mais ça va la laisser ressortir donc c'est une membrane qui va être imperméable à l'eau, mais perméable à. À la vapeur d'eau qui va être suffisamment fine pour laisser passer la vapeur d'eau pour garder cette euh, respirabilité. Contrairement à un kawaii par exemple, où là vous allez, vous allez avoir aucune euh, respirabilité et donc vous allez complètement transpirer dedans. Et c'est l'effet que l'on ne veut surtout pas en trail que ce soit pour le haut du corps comme pour les chaussures. On ne veut surtout pas transpirer dans ces chaussures parce que ça va ramollir le pied. Si vous avez de l'eau qui va rester dans la chaussure, ça on n'en veut pas parce que ça va ramollir votre pied, occasionner peut-être plus d'ampoules. Et c'est quelque chose qui n'est pas agréable de baigner un petit peu dans son jus quand l'eau reste dans la chaussure. L'autre intérêt du Gore-Tex, eh ça va être la protection contre le vent et contre le froid en général. Vous allez avoir une meilleure imperméabilité forcément de l'eau et donc ça va empêcher euh, bah, le vent de passer aussi sur vos pieds. Pour ceux qui comme moi ont le syndrome de Raynaud, et eh bien ça peut être un bon choix d'utiliser des chaussures avec une membrane Gore-Tex pour que votre pied soit un petit peu plus au chaud euh, dans la chaussure et eh bien la membrane Gore-Tex sera intéressante pour ça. Alors la membrane Gore-Tex et eh bien ce ne sont pas que des avantages forcément de toute façon dans tout choix de matériel que ce soit euh, les chaussures ou ou les autres types d'équipements, il y a toujours des avantages, des inconvénients, on n'aura jamais le produit parfait. Mais par contre, on peut avoir un produit qui soit parfait en fonction de ce que l'on a envie de faire et en fonction de soi. Eh bien, le Gore-Tex, c'est pareil, ça, ça n'est pas à utiliser dans toutes les conditions. Euh, si vous partez euh, sur un trail qui va être très long où votre pied va être soumis euh, plusieurs fois potentiellement à de l'humidité s'il pleut, si vous, avez le... si vous devez passer dans des passages qui sont euh, humides type des rivières, des choses comme ça où votre pied va baigner dedans eh bien l'eau va avoir du mal à sortir de la chaussure et comme je vous le disais tout à l'heure, votre pied va baigner euh, dans son jus Alors quand est-ce que cette chaussure là va être adaptée Alors pour le, le cas de la Sportiva, Bushido 2, Gortel et eh bien je vous l'ai dit tout à l'heure ça va être des terrains qui sont plutôt rigides avec euh, la nécessité de se protéger le pied euh, du froid et de l'humidité alors si vous avez par exemple une petite pluie ça peut être efficace si vous devez marcher dans des flaques mais pas rentrer vraiment le pied dans l'eau et eh bien ça peut être efficace aussi si vous êtes sur une sortie qui est courte ça peut être efficace aussi ou si vous avez des températures qui sont assez froides avec un petit peu de vent c'est efficace aussi voilà, donc voilà les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir utiliser euh, cette chaussure. Maintenant, il y a d'autres types de chaussures qui sont en Gore-Tex et qui vous permettront de faire d'autres choses. Vous avez des chaussures qui vont être plus souples et du coup, bah, vous allez avoir ces mêmes conditions-là, mais sur des terrains qui sont peut-être moins techniques, moins rocailleux. Donc choisissez bien euh, votre utilisation de la chaussure euh, Gore-Tex parce que ce n'est pas adapté à toutes les conditions et ce n'est pas parce que euh, vous allez courir dans le froid que c'est nécessairement obligatoire d'avoir une chaussure Gore-Tex. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, personnellement je n'ai jamais fait de trail blanc. Si vous en avez fait et utilisé euh, des chaussures Gore-Tex ou pas, donnez-moi votre retour d'expérience sur ce sujet, ça m'intéresse beaucoup. Alors pour rappel, les trail blancs c'est des trails qui sont dans la neige. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous vous pensez des chaussures Gore-Tex. Cet espace est un espace communautaire, c'est le vôtre. Il est là pour échanger, pour que l'on progresse tous ensemble. Et si vous voulez en savoir plus sur les conséquences d'un mauvais choix de chaussures, je vous invite à aller écouter l'excellent épisode que j'ai fait avec Olivier Garcin. C'est l'épisode 109 sur le podcast L'Instant Outdoor. Et il vous apportera plein de contenus hyper intéressant pour prendre soin de vos pieds et aussi de prendre soin de bien choisir ses chaussures. Je vous souhaite un très très bon épisode dans l'instant outdoor le lien il est dans la description et moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo c'était François bye bye